Ouais, je dis ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Ouais, mais non, mais là, ça va pas du tout. là. J'entends beaucoup trop de rumeurs à propos de notre kiki de bondi, là. Mbappé pite. Ouais, mbappé pite au Real, mbappé au Real, mbappé au Real. C'est bon, calmez-vous, la bande de rageux. Je sais que vous avez la haine du Paris Saint-Germain. Je sais que vous, vous, vous voulez voir le Paris Saint-Germain couler. Tu vois ce que je veux dire Vous voulez que Nasser, il dise Bon, c'est bon, j'en ai marre du foot, je vais me mettre au handball, j'enlève tout mon argent du Paris Saint-Germain et je m'en vais euh, dans le handball. Ça, c'est votre rêve. Hein je sais. Tout le monde est en train de parler à la place de Kylian Mbappé alors que lui, il s'est même pas encore exprimé. Est-ce que ça, c'est normal Hein Notre Kiki de Bondy, Mbappé Pit, le charbonnier, celui qui a porté le Paris Saint-Germain pendant toutes ces années-là. Parce que vous allez me dire, ouais, non, il y a Neymar. Mais non Neymar, il allait aux anniversaires de sa soeur, au carnaval, il était blessé. 12 matchs par saison, hein 12 matchs par saison, n'oubliez pas. Hein ouais, euh, je suis d'accord. Neymar, euh, c'est magnifique quand il joue. Il peut faire 12 matchs, c'est magnifique. Tu vois, dans les 12 matchs, il fait des, des, des mouvements vraiment incroyables, des passes incroyables. Mais bon, c'est pas ça qu'on lui a demandé. Nous, on lui a demandé de jouer 38 matchs et de nous aider à, à gagner la Ligue des Champions. Pour l'instant, Mbappé, il a tout respecté dans son contrat. Hein. Vous êtes là en train de dire, ouais, euh, euh, voilà, euh, sale traître, blablabla. Euh, bla, bla. Mais calmez-vous, vous avez oublié. Qu'il y a Mbappé pit. il nous a vengé officiellement de la remontada. La remontada. Qui nous a tant traumatisés. Six balles dans nos têtes. Hein? Mbappé, il est parti au Camp nous. Il a dit, bon, euh, tu fais pas le malin, sinon je te mets trois buts. Triplé. Il est parti claquer un triplé au Camp nous. Tu te rappelles comment tu étais euphorique ce soir-là Comment tu criais le nom de Kylian Mbappé dans la rue ?« Ouh, Mbappé, Oh, Mbappé, merci !» Et là, maintenant, tu es là, tu juste parce qu'il ne sait pas trop quoi faire dans sa carrière, tu es là, tu dis « Ouais, blabla, bla, ou bien parce qu'il n'a pas encore trouvé d'accord, de contrat et tout, nanana. » es là, tu parles, tu, tu ouvres ta bouche alors que tu ne sais même pas ce qui se passe. hein Tu sais pas Si ça se trouve, Kylian Mbappé, il a déjà donné son accord comme quoi il allait prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et même s'il part, hein, tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain... Il faut lui dire merci. Tout de suite, dis-le merci. Parce que là, là, euh, moi, je peux vous dire que Kylian Mbappé, il peut s'asseoir à la table de Ibrahimovic et lui dire, bon, euh, ferme ta bouche, toi, t'as gagné quoi toi hein Parce que moi, j'ai une Coupe du Monde. Toi, qu'est-ce que t'as gagné T'as pas la Ligue des Champions, voilà, t'as des Coupes d'Espagne, des Coupes d'Italie, des championnats d'Italie. Mais qu'est-ce que t'as gagné toi au niveau européen Qu'est-ce que t'as gagné Hein Hein Voilà, ouais, tu mets tes débuts, ouais, ouais, ouais, tu mets des buts acrobatiques. Mais sur le. Sur le papier, t'as combien, combien de trophées toi Hein Mbappé, il peut parler comme ça, à ah, Ibrahimovic. Vous pensez que Mbappé, c'est Lavedi ou Krikoviak Hein Mais vous êtes malade ou quoi le LeBron James, quand il vient à Paris, il va direct dans la maison de Mbappé. Tu comprends LeBron James, il a tous les maillots de Mbappé chez lui. Vous, vous êtes là. Ouais, euh, Mbappé, c'est un traître. Voilà, euh, euh, le Paris Saint-Germain, euh, c'est au-dessus. Non, mais écoutez, Mbappé, il a porté le Paris Saint-Germain. Si, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain... Et là où il est, c'est en partie grâce à lui. Hein. Ce n'est pas tout grâce à lui. On va pas se mentir, c'est aussi grâce à la moula. <rire> Nasser, c'est aussi grâce à toi. Ne le prends pas mal, mais on ne va pas se mentir. Les joueurs qui jouent sur le terrain, ils font le taf. Tu vois ce que je veux dire L'argent, il ne court pas sur le terrain. Hein. Mbappé, vous pouvez me dire, ouais, mais il est bien payé, mais c'est son talent qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire hein Ce n'est pas Dimitri Paillet. Hein Réveillez-vous et, et, et, et commencez à réfléchir à tout ce qu'il a fait là. Parce que même la saison dernière, là, si, si on est deuxième, c'est un peu grâce à lui. Combien de buts il a mis en Ligue 1 Non mais calmez-vous Calmez-vous Et puis vous là, les médias, là, hein, je sais que là, euh, vous avez trop la haine que Mbappé euh, n'a pas encore signé au Real Madrid. Vous avez encore plus la haine que Lionel Messi euh, a signé au Paris Saint-Germain. Nous, on ne vous oublie pas. Hein. Vous nous avez sali pendant, pendant des années. Donc maintenant, vous allez retourner votre veste là pendant cette saison. Oh là là, le Paris Saint-Germain, c'est magnifique. Le projet, oh là là, enfin, vous la fermez. Parce que nous, on vous a entendu tous les soirs en train de démonter le Paris Saint-Germain. Ouais, le Paris Saint-Germain, je sais pas. Tu la fermes maintenant. C'est pas parce qu'on commence à avoir une équipe vraiment stratosphériquement incroyable qu'il faut commencer à retourner votre veste. Hein. On vous a dit, le Messie est là. C'est trop tard pour se convertir. Trop tard vous serez châtiés. Vous entendez Le Messie est arrivé au Paris Saint-Germain. Vous serez tous châtiés pour n'être pas montés dans le train au moment où on vous invitait tous. Tu vois À l'époque où on a failli descendre en Ligue 2. Tu vois ces, ces époques difficiles. On était, on était là. On, on disait c'est pas grave. À l'époque où, où, où Jérôme Rotten y jouait. Hein il jouait dans notre équipe. Maintenant il est là. Il critique le Paris Saint-Germain. Maintenant on va voir là. Hein Ben alors Hein